Bonsoir, bienvenue dans les histoires de l'au-delà, les histoires qui ne se racontent pas. Euh, on est en 2008 et je suis toujours dans une espèce d'immatérialité. J'entends les anges, euh, j'entends Dieu aussi. Et Dieu va se manifester à moi par un éclair. Euh, je suis chez moi, je suis en train de feuilleter un magazine. Et j'entends en permanence euh, la voix de mes voisins me dire d'aller à Nivelles, euh, non loin de chez moi. Donc c'est à 20, 20, 20 minutes de chez moi en bus. Et donc je vais en avoir marre d'entendre ces voix-là et finalement euh, je vais m'exécuter. Euh, je vais prendre le bus jusqu'à l'endroit souhaité. Et euh, là, euh, je commence à marcher dans la rue. Euh, il faut dire que euh, cet endroit-là, c'est un endroit où j'ai fait les pires bêtises de ma vie, euh, que je regrette encore un peu parce que je crois que c'est lié au fait que je prenne des médicaments. Mais euh, quoi qu'il en soit, euh, encore une fois, les médicaments que je prends n'entravent rien aux facultés psychiques que j'ai acquises. Euh, quoi qu'il en soit, je commence à marcher dans la rue, je déambule un peu à gauche, à droite, je regarde les magasins, etc. Et puis je vais entendre un esprit de lumière me dire de prendre une ruelle euh, où jamais personne ne passe assez vide et sombre. Et donc je passe dans cette ruelle. Et en passant dans cette ruelle, je vais recevoir un éclair sur la tête. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le ciel est tout bleu, il n'y a pas un seul nuage à l'horizon, le soleil bat de plein fouet euh, et je reçois cet éclair sur la tête qui me met finalement à terre. Euh, je me relève, je me demande ce qui s'est passé, je regarde le ciel. Effectivement, le ciel était bleu, il y avait que le soleil dans le ciel. Et euh, je me demande ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait en sorte que je reçoive cet éclair sur la tête. Euh, et, euh, et, et puis j'entends un esprit me dire, tu comprends maintenant, euh, tu comprends maintenant dans le sens où quand j'ai fait ma première prière, j'ai demandé à Dieu de me donner une preuve de son existence. Euh, chose qu'en religion, euh, il est interdit euh, de faire, de demander une preuve à Dieu. Euh, parce qu'on y croit sans le voir, parce qu'on euh, y croit euh, sans, sans voir ses manifestations, sans, euh, sans, sans voir son existence. Quoi qu'il en soit, ça m'a ramené à cette pensée-là. Et euh, je me sentais très mal, euh, je me sentais électrifiée partout, dans tout le corps, comme si j'avais reçu une décharge. Euh, et je repars de cette ruelle un peu triste, un peu désemparée. Euh, je suis poursuivie par un ange de lumière euh, qui me tient la main. Euh, et euh, je ne sais pas trop comment réagir, comment prendre ce qui vient de m'arriver, etc. Euh, et donc je prends le bus je rentre chez moi et arrivé chez moi euh, je décide de me reposer et là encore une fois euh, en me reposant euh, je commence à entendre ma voix dans le ciel euh, des conseils des conseils que ma voix me donnait euh, des, euh, des explications à certaines choses aussi euh, et je ne perçois pas très bien euh, le lien qu'il y a entre, entre tout ça je suis toujours dans l'immatériel et euh, je ne sais pas comment me défaire de cette immatérialité là je ne sais pas comment en sortir et il euh, y a un moment donné je vais me voir toute bleue, euh, toute bleue et noire comme si euh, je, je voyais simplement mon esprit toute bleue et noire euh, j'entends un maître de lumière me dire bois de l'eau et donc je vais dans la cuisine je me prends un verre d'eau et je bois de l'eau et en buvant l'eau ma vision commence à disparaître tout doucement et en même temps c'est comme si je m'étais trahi quelque part comme s'il y avait quelque chose chez moi qui venait de se désaccorder en buvant de l'eau euh, quoi qu'il en soit euh, je poursuis le jeûne que j'étais en train de faire. Enfin, ce n'est pas vraiment un jeûne, c'est plutôt euh, être en dégoût total de la nourriture. Euh, et, euh, et, et je ne suis, je suis, je suis plus trop dans, dans l'immatérialité. Le fait de boire de l'eau m'a effacé la vision que j'étais en train de voir et me recule un peu de l'immatérialité. Donc, je comprends que... Boire de l'eau ou manger m'aide quelque part euh, à rester en dehors de l'immatérialité. Malgré tout, pendant tous ces mois ou pendant neuf mois, je vais continuer à vivre dans l'immatérialité, euh, je vais quasi rien manger et je vais perdre 20 kilos en un an. Euh, ensuite, euh, en me voyant. Euh, sous, sous, sous mon esprit, donc noir et bleu, euh, j'entends un mauvais esprit me dire euh, « qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie ?» euh, Et mon, ma graine de folie répond euh, l'illusion. Euh, et donc quand je lui réponds par l'illusion, il y a une espèce de voile blanc qui se dresse euh, entre, mes, euh, entre mes yeux et mon visage. Euh, enfin, devant mes yeux et mon visage. Et je m'étais dit de me mettre comme épreuve de dévoiler toutes les illusions qui se mettraient en travers de mon chemin. Euh, et euh, cet esprit, ce mauvais esprit euh, a commencé à rigoler. Euh, il a commencé à rigoler et il a commencé à essayer de m'enfoncer de, de dans le désespoir. Euh, et par la suite j'entends la femme de mon ex-patron dire tu es fumeuse, tu es fumeuse, tu es fumeuse, tu es fumeuse, tu es fumeuse à répétition euh, il faut savoir qu'à ce moment là euh, quand j'ai pris conscience de mes capacités psychiques de l'entrée dans mes, dans mes capacités psychiques euh, j'ai arrêté, arrêté tous tout, mes toxiques et euh, même la cigarette, j'ai tout arrêté d'un coup. Euh, et j'entends cette voix, tu es fumeuse, tu es fumeuse, tu es fumeuse, tu es fumeuse. Et euh, finalement, euh, je, vais essayer, je vais essayer de faire un peu n'importe quoi euh, pour avoir de l'argent et aller chercher mes cigarettes. Euh, je l'ai fait quelques fois, mais je ne l'ai pas fait autant de fois. Euh, et finalement, euh, je comprenais pas trop l'intérêt des mauvais esprits dans ma vie. Euh, je les écoutais, mais je, je faisais pas ce qu'ils me disaient de faire. Euh, mais par contre, ils m'incorporaient et me faisaient faire des choses euh, dont je n'aurais jamais été capable de faire. Euh, et... Euh, et, et, et ce qui s'est passé, c'est qu'au final, euh, j'ai appris du monde des mauvais esprits. J'ai appris euh, le, leur, leur métier dans, dans la vie en général et ce qu'ils faisaient là par rapport aux humains qu'on est. Euh, et ça m'a aidé à avoir une force, à acquérir une force euh, envers les mauvais esprits qui se présentent à moi de temps en temps. Euh, je me, il faut savoir que j'ai fait énormément de recherches euh, pour, euh, pour contrer les mauvais sorts, pour contrer euh, les, les mauvaises incorporations et euh, pour contrer l'influence des mauvais esprits sur le mien. Euh, et ça, ça a été des années et des années de recherche et c'est pour ça que par moments je vais dire que je me suis faite toute seule.